Salut tout le monde, c'est Shirelle. Euh, vous m'avez demandé de vous faire un retour quand je serai amené à tester la nouvelle version de Medieval Dynasty, soit la 1.0.0.5, comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, de Medieval Dynasty, suite à la mage du 23 septembre. Je l'ai donc fait hier pendant trois heures et demie sur Twitch. Alors, il y a du positif, il y a du négatif. Il euh, y a des choses euh, voilà, que, que vous me direz vous en retour euh, par rapport à mon, mon opinion personnelle. Euh, à moi, euh, comment j'ai vécu euh, cette, euh, ben, cette mage, ces changements, les plus, les moins, etc. Donc, euh, autre chose aussi, c'est que euh, vous, euh, vous avez pu voir, si vous vous tenez un petit peu informé, euh, que Toplis, euh, depuis le 23, et ça avait été annoncé sur Steam, il faisait un marathon du 23 septembre au 24 septembre euh, au niveau de Medieval Dynasty, afin de présenter euh, les nouveautés euh, qui étaient dans la mage. Donc on pouvait voir euh, les différents développeurs du jeu euh, bah, jouer au jeu. Et croyez-moi, on les a vus mourir souvent. Ce qui moi m'a un petit peu inquiété, j'ai dit, si eux meurent très souvent, pour nous, ça promet. Donc le jeu a été énormément euh, durci. Et c'est compliqué, ça l'était déjà. Mais c'est encore plus compliqué maintenant. Donc euh, on a eu la possibilité aussi de, de pouvoir discuter de directement avec les développeurs. Et poser nos questions donc il y avait tout pays confondu, on n'était que deux français euh, je crois à être euh, à être présent euh, car c'était pas évidemment en français on ne pouvait pas activer de sous-titres sur ce qui était dit euh, si, on ne parlait pas si on ne parle pas anglais donc euh, effectivement c'était compliqué de pouvoir suivre si on ne parle pas l'anglais couramment euh, donc euh, il y, a des, des, des, des, des, il y avait des gros youtubeurs américains, il y avait euh, toutes sortes de, de, de personnes, hein, des, joueurs, euh, des joueurs comme des, des, des streamers, comme de gros youtubeurs. Il y avait énormément de monde hein, qui posait des questions et la question qui, est, qui a été euh, relevée le plus souvent a été pourquoi celle que moi-même j'avais euh, mentionné dans la vidéo euh, euh, a été posée plusieurs fois. Et euh, SK, donc euh, celui qui s'occupe euh, sur la chaîne de Topliz de faire les FAQ, euh, c'est-à-dire qui regroupe, euh, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, sur la chaîne Topliz, euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau ou euh, des questions posées euh, sur les différents réseaux sociaux, SK euh, faisait un fac, une vidéo fac afin de répondre à toutes les questions des joueurs ainsi qu'à leurs demandes. En regroupant toutes les questions qui, pour lui, étaient euh, primordiales, intéressantes, euh, au niveau de, de, de Twitter, de, de Facebook, de Twitch, enfin, toutes les questions qui étaient euh, qui étaient posées par des joueurs comme par des YouTubeurs. Donc, euh, au début du marathon, on a vu là, les différents membres de l'équipe euh, qui a euh, qui a mis en place ce, ce, cette nouveauté, enfin les nouveautés qui sont présentes dans, dans cette version. Et euh, la question a été posée pourquoi obliger euh, les, les youtubeurs euh, qui, qui ont présenté votre jeu et fait de la publicité à votre jeu dans la version bêta public test euh, durant plus d'un an et qui ont des parties avancées Pourquoi euh, les mises à jour euh, on ne peut plus les utiliser. Voilà en gros ce qui a été posé comme question, ce que moi, personnellement, j'avais relevé euh, dans la vidéo. Euh, la réponse de l'ESCA a été que ça ne venait pas de l'équipe de développement, mais de l'équipe d'édition. C'est-à-dire que Medieval Dynasty n'est pas développé par Toplis. Euh, C'est Toplis qui édite, donc l'éditeur. De Medieval Dynasty, l'équipe de développement, ce n'est pas du tout Toplis, c'est Render Cube Game. Voilà, donc euh, c'est deux choses à différencier. Donc la réponse qui a été donnée, c'est tout simplement ça c'est l'éditeur, donc Toplis production qui a voulu ce changement-là et non les développeurs. Alors, petite information pour ceux qui ne le sauraient pas dans un jeu vidéo, vous avez l'éditeur. Et vous avez le développeur, l'éditeur de jeux vidéo, par définition, édite des jeux vidéo, il les publie, il les diffuse, il rentabilise les jeux vidéo, il s'occupe de la publicité, il s'occupe ben, de tout ce qui est monnaie autour du jeu vidéo. Le développeur, lui, par contre, se charge de créer le jeu, et l'éditeur s'occupe donc de tout le reste. Le développeur suivant le cahier des charges qui est défini par l'éditeur, euh, ben, il fait tout simplement ce que l'éditeur lui dit. Vous avez un patron, le patron vous dit de faire ça, vous le faites, vous êtes, vous êtes employé. Euh, l'éditeur reste donc le commanditaire du jeu unique. Il le finance. Il fixe aussi la date de sortie, l'aspect marketing, la publicité, euh, la presse, etc., etc. Donc Medieval Dynasty, les développeurs les développeurs sont RenderCube Game et l'éditeur et, et, et toplis ok ce qui n'était pas du tout le cas euh, dans les anciens jeux de toplis au niveau de l'équipe de développement c'était pas du tout les mêmes ça a été les mêmes pour Lumberjack Dynasty et ça a été les mêmes pour euh, Farmer Dynasty là pour médiéval il a, ils ont changé Topliz, ils ont pris une toute autre équipe de développement de plus euh, sur euh, internet euh, le pdg euh, de RenderCube cube SA dont Damien Simanski a accordé une interview euh, à GE News et euh, il explique que la version 1.0 n'est pas une version finale du jeu. Donc attention à ça, puisque le jeu jusqu'à présent, euh, rappelez-vous beaucoup, disait qu'il est en early, il est en early. Non, le jeu était en bêta test branche publique. Il vient de passer avec la version 1.0.0.5 en accès anticipé. Le jeu n'est donc pas finalisé. L'éditeur dans cette interview qui est toute récente euh, vient d'annoncer qu'il y aura d'autres ajouts qui auraient dû être dans cette image mais qui ont été repoussés euh, laissant le jeu en early access au lieu de la version finale qui était prévue. Euh, il annonce donc la feuille de route jusqu'à la sortie finale qui était prévue 6 le six, le, six mois après le 23 euh, septembre. Donc normalement le jeu aurait dû sortir finalisé 6 euh, mois après le 23 septembre, 6 mois après ce match, si vous voulez. Or euh, le, le PDG nous informe euh, dans, un, dans cette interview euh, que cela a été repoussé mais à une date inconnue pour le moment mais il, il informe quand même hein, qu'il y aura d'autres ajouts des euh, patchs de rectificatif de bugs etc etc donc on est loin du jeu finalisé ça me semblait aussi curieux puisque quand on prend l'umberjack Dynasty dont l'éditeur est toujours euh, topless euh, il était passé de bêta en, en accès anticipé il était resté plus de 3 ou 4 ans voire 5 ans en accès anticipé il a été finalisé que récemment donc je trouvais bizarre un petit peu euh, que tout ça soit soit si rapide vu quand même que euh, je suis une habituée des jeux top lisa alors euh, ce que je tenais à vous dire c'est que il euh, n'y a pas énormément de mystère euh, qui est maintenu sur le ce que sera medieval Dynasty dans sa finalité alors, euh, tout simplement parce que le PDG euh, présente les nouveautés. Donc, il présente les nouveautés euh, qu'il y a dans ce match, c'est-à-dire l'herboristerie, les bandits, les barrières qui sont instaurées avec des portes pour pouvoir garder euh, les animaux en enclos ou pour faire plus joli. Rappelez-vous que là, on ne pouvait pas mettre de portes aux enclos. Ça faisait joli, mais euh, les animaux se carapataient un petit peu à droite et à gauche. Donc, euh, les barrières sont mises en place. On va le voir ensemble. Vous, aurez, vous avez aussi le puits qui a été mis en place, la déco, euh, des décos qui ont été mises. Donc, il précise toutefois que l'équipe des développeurs continuera à corriger les bugs et à travailler sur de nouveaux ajouts qui, avait, qui auraient dû être aussi dans la mage, mais repoussés à une date ultérieure aussi. Il dévoile que dans le jeu finalisé, l'option création de personnages sera présente. Cela devait être aussi mis dans la mage du 23 à la base. Euh, mais euh, selon les développeurs, cela n'avait pas de sens puisqu'on ne voit que très rarement le personnage. Mais ils y travaillent dessus pour la version finalisée. De ce côté-là, je suis entièrement d'accord. Personnaliser, euh, aller personnaliser son perso, euh, lui mettre des yeux bridés, des yeux normaux, euh, lui mettre un teinte de peau, etc. On s'en fout un petit peu puisque... Euh, voilà On n'est pas dans un RPG complet à la Skyrim ou autre où on peut euh, vraiment customiser complètement son perso puisqu'on ne le voit quasiment jamais, mis à part ses mains et ses pieds. Mais bon, ils y travaillent quand même dessus puisque ça a été demandé par les joueurs. Entre, euh, autre question qui a été relevée et pas des moindres, euh, parce que ça aussi, ça, ça a énervé des, des gros youtubeurs, c'est-à-dire que euh, a été euh, relevé sur... Euh, le marathon de tout le problème des voix off dans le jeu c'est à dire que maintenant quand vous allez parler à un PNJ il va vous parler pour vous dire bonjour mais après il ne parle plus voilà donc la question a été posée euh, au niveau du marathon par des youtubeurs américains la réponse n'a pas été donnée euh, par SK mais par contre elle a été donnée euh, lors de cette interview par le PDG. Concernant les voix off complètes, je cite, il n'y aura pas de voix off complète dans la mage du 23. Donc, on l'a bien vu. Euh, Car l'élaboration est en cours. Mais il précise toutefois que nous avons quelques brides de dialogue en voix off, qui, qui est en anglais. Donc, votre jeu, votre PNJ va vous parler en anglais, il vous dit bonjour en anglais. Mais après, euh, tout ce que vous allez lire, parce que là aussi, croyez-moi, il y a du changement, Sera, euh, il ne parle plus. Voilà, il ne parle plus du tout. Vous devrez lire euh, ce qu'il a d'écrit. Donc, comme il y a des nouveaux dialogues, je peux vous assurer qu'en 3h30, moi, de mon côté, vous allez voir avec moi, je ne vais pas faire exactement jusqu'où j'en suis, mais en 3h30, vous avez vu mon premier let's play, en 3h30, j'ai réussi à faire deux choses, une quête et une maison. Tellement euh, il y a de choses à lire, ça n'arrête pas de parler, l'histoire a changé, euh, on va, euh, chaque PNJ va vous raconter sa vie, va remonter à des temps anciens, enfin, on passe beaucoup plus de temps à lire et ce qui est sorti c'est que euh, euh, lors de ce marathon en question a été demandé mais pourquoi n'avez-vous pas mis les voix off non-stop comme ça se passe dans différents RPG. Je prends l'exemple de Skyrim, comme cela m'a été dit dans le live. Euh, je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit, mais il m'a été dit c'est encore pire que Skyrim. Ça parle tout le temps, quoi. Donc là, c'est vrai que vous allez le voir, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On perd du temps, c'est dommage. Alors que s'ils avaient fait en une, des, des voix off constantes, des gens n'auraient pas des pavés. Euh, vous allez voir, c'est à la limite, on lit un livre des pavés à lire pendant Mathusalem pour connaître l'histoire des PNJ, savoir pourquoi ils sont là, les crises entre couples, etc. Vous allez voir, c'est infernal, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais au bout d'un moment, c'est lourd, c'est lourd parce que ben, on n'avance pas dans le jeu, on n'avance pas dans le jeu et nous ce qu'on a envie c'est d'avancer dans le jeu. Donc déjà, avancer n'était pas simple, d'autant plus que pendant les dialogues, le temps passe, le, votre faim, votre soif diminue euh, et vous devez construire votre village. Donc, si vous vous passez facilement 20 minutes sur un PNJ qui va vous donner une quête ou 20 minutes sur un PNJ principal qui va vous raconter sa vie avant que vous arriviez, tout ce qui s'est passé, euh, alors oui, certains vont dire oui, mais au moins ça nous explique l'histoire Etc. Oui, mais enfin bon, 20 minutes à chaque fois sur chaque PNJ, euh, vous n'êtes pas prêt de créer votre village. Ce n'est que mon avis personnel et je l'assume complètement. Et effectivement, dans le marathon, beaucoup de youtubeurs ont, euh, ont, ont dit voilà quoi, on, on dit pas d'accord. Voilà, mais ça n'a pas ça n'a pas été relevé par les développeurs. Toutefois, dans l'interview. Euh, le PDG explique que euh, on aura donc quelques brides de dialogue en voix off en anglais il informe qu'un doublage complet en allemand sera souhaitable euh, et envisageable à la sortie définitive du jeu c'est à dire que contrairement à ce qu'on a pour l'instant c'est à dire on a les textes en français en FR, il n'y avait pas de doublage jusque là, pour l'instant vos PNJ vous disent bonjour en anglais mais à la sortie du jeu, la langue des PNJ sera l'allemand. Vous aurez pas le choix, ce sera l'allemand. Et euh, alors à moins qu'ils changent d'avis hein, d'ici là, suite au retour euh, des joueurs peut-être euh, euh, qui diront Mais pourquoi pas euh, en anglais quoi. Voilà, on est habitué à avoir euh, des jeux euh, où euh, les, les, les, les personnages parlent et euh, c'est en anglais, on a les sous-titres faire, ou alors c'est en français puisqu'ils ont adapté tout le jeu, etc. Donc, il y a eu des attaques assez virulentes euh, là-dessus. Ça a été euh, mentionné euh, par un gros youtubeur américain qui est Usualmy, un gros habitué des jeux de survie, gestion et autres, euh, qui a dit, euh, c'est de la feignantise de la part de, de, de Toplis, ce n'est pas moi qui le dis, je vous invite à aller sur sa chaîne, quand il donne son avis sur la version 1.0 de Medieval Dynasty, il stipule... Voilà quoi, c'est un vrai bordel euh, pourquoi ne pas avoir euh, ou alors les laisser ne pas parler du tout ou alors simplement qu'ils disent bonjour et qu'après on se tape des pavés à lire ce qui nous fait pas perdre un temps énorme euh, on n'est pas dans un jeu narratif ou alors si on aime vraiment les jeux où ça parle effectivement c'est vers des jeux narratifs qu'on se dirige là on est dans un jeu à la base qui est de gestion normalement, avec une pointe de RPG là ça prend une toute autre tournure donc voilà, ça, ça a été demandé. Je, je, je souhaitais quand même vous en informer. Ensuite, euh, a été demandé aussi si le multijoueur euh, serait mis en place dans euh, la version finalisée euh, de Medieval Dynasty. SK, donc, le développeur sur le marathon n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Il a laissé un suspens. Par contre, euh, dans cette interview du PDG euh, le multijoueur, euh, sur, le, sur le sujet du multijoueur, multi il dit aucune sortie euh, de mode multi est prévue malgré la demande de joueurs. Car il rencontre pour le moment au niveau du jeu un problème au niveau côté système du jeu. Donc là, c'est plus prof, proche euh, à, là, à, là, au développement d'un jeu. Donc vu que le jeu n'est pas encore très stable, alors ça aussi, on le verra. Euh, ils, ne, ils ne font pourtant aucune promesse concernant le multi. mais ils précise euh, que ils y réfléchissent et qu'ils y travaillent dessus. Voilà, c'était ce que je tenais à vous dire par rapport au marathon. D'autres questions ont été données, euh, des avis ont été donnés. Euh, ils ont euh, ils ont fait un roulement de. On a pu voir ainsi les, les différents développeurs qui ont qui ont participé à Medieval Dynasty. Et euh, donc, si vous voulez le revoir, je pense qu'ils le rediffusent en boucle. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, mais euh, si vous parlez anglais, si vous parlez pas anglais, ça va être un petit peu compliqué. Donc, si je fais, euh, on va venir au terme euh, suite à ces, à ces infos que je vous ai données. Donc, euh, le jeu est en early. Jusque-là, il était en bêta, contrairement à ce qui a été dit dans les commentaires, etc. Le jeu est en early il fallait s'y attendre. Non, le jeu était en bêta test branche publique et il est passé en early, donc de l'early après il passera en finalisé. Nous allons avoir entre le moment finalisé et l'early depuis le 23, euh, de nombreuses mises à jour ajoutant de nouveaux contenus, de nouvelles choses et des fixations de bugs, etc. Euh, donc la question a aussi été posée, est-ce que ces nouveautés qui vont être ajoutées vont encore une nouvelle fois nous demander de recommencer une partie il n'y a pas eu de réponse euh, de SK de ce côté-là donc euh, à voir ça sera la surprise donc pendant trois heures et demie hier j'ai testé euh, sur Twitch euh, bah, écoutez euh, cette nouvelle version donc ils ont ajouté euh, et ça c'est important que vous le sachiez euh, ça dépend aussi de vos ordinateurs de vos pc euh, ils ont ajouté les intempéries, c'est-à-dire la pluie, les tempêtes, etc. etc. Or, le problème étant, euh, moi j'ai un, un PC assez performant. Euh, les autres euh, you, gros Youtubers ont eu le même problème. Donc, il est conseillé euh, au niveau des intempéries euh, que vous les supprimiez. Ça n'a pas été encore bien implanté. Dans le jeu, bien fixé dans le jeu. Ça va vous entraîner des frises, du lag, voire des crashs. Donc, allez dans les paramètres du jeu. On va y aller ensemble, désactiver ou diminuer euh, cela. Diminuer aussi les fréquences euh, de, de FPS d'image. Euh, ne les laissez pas en illimité. Euh, on va voir ça ensemble. Donc, ça, c'est des conseils qui ont été donnés. Donc, je vous en fais part. Donc, on va aller dans paramètres on va aller dans le gameplay ici donc vous avez votre langue hein, que, vous, que vous choisissez alors attention le fait d'avoir installé la mage euh, du euh, 23 tous les réglages que vous avez fait ont sauté d'accord c'est comme si vous repreniez votre jeu de, zé, de, de zéro donc vous pouvez effectivement euh, rebind vos touches et repartir dans, les, dans le gameplay euh, euh, et dans des différentes euh, colonnes ici graphiques sont pour tout régler parce qu'effectivement tout a sauté. Voilà. Donc la langue, sensibilité, tout ça, pas la peine. Donc j'ai peut-être euh, diminué un petit peu la, la, la, la sensibilité parce que j'ai vu euh, que ça tournait. Euh, vous savez, ça fait un petit peu l'effet Titanic. Euh, je remonterai si c'est vraiment trop. Euh, on va mettre à 0,85. Je remonterai ou je descendrai euh, selon euh, comment ça se passe. Donc, vous avez là toujours la possibilité d'activer le sang. Euh, pour ceux qui ne supportent pas, donc le sang, vous pouvez le désactiver. Le balancement de la tête. Vous avez ici euh, la possibilité de changer votre clavier, selon ce que vous préférez. Euh, la durée euh, de, euh, des sauvegardes automatiques. Euh, moi, j'avais mis 5 minutes, hein, je ne vois pas pourquoi ça me l'a changé. Sauvegarde automatique en fin de quête. Donc, il est conseillé effectivement de le cocher si vous ne l'avez pas de cocher. Donc, changez ici votre durée euh, de sauvegarde automatique. Pourquoi Parce que la difficulté s'est corsée et vous allez voir, moi qui n'étais morte que très rarement, euh, au bout de 10 minutes, j'étais morte. Voilà. Donc, et euh, quand on a vu les développeurs euh, sur le marathon euh, mourir non-stop euh, en jouant dans leur propre jeu. On s'est dit, ouïe, aïe, aïe, ça va piquer. Donc, je vous conseillerais, moi, de mettre l'enregistrement automatique toutes les 5 minutes. Voilà. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille si vous mourrez parce que c'est vraiment hard, je vous le dis. Donc ça, on va faire C, accepter les changements. On va passer au niveau du graphisme. Donc, moi, je suis en fenêtre avec cette résolution parce que je n'ai pas, pas mon deuxième écran euh, branché euh, quand j'ai fait... Je n'avais pas, pardon, mon deuxième écran branché quand j'ai fait le live. Donc, j'ai mis la résolution qui me convenait euh, par rapport à, à StreamElement euh, donc la résolution n'en tenez pas compte hein, vous mettez celle que vous voulez soit fenêtrée soit en mode plein écran soit 1900 par euh, machin enfin, là c'est vous qui voyez euh, le plus important est au niveau euh, de la limite de fréquence d'image ici vous allez la voir en illimité il a été conseillé euh, selon votre ordinateur de tester à 30 ou 60 fps, euh, parce qu'en illimité, à moins d'avoir le super méga euh, PC du siècle, vous allez avoir des frises des bugs, voire des crashs. Donc il a été conseillé de le mettre à 30 ou 60. Moi, euh, j'ai eu, euh, quand je l'avais laissé en illimité pour voir pendant le live, au début, euh, ben, j'avais des petits frises ce que je n'avais pas avant, donc j'ai diminué. Ça a été un petit peu plus fluide. Je n'ai pas, euh, pas encore essayé pardon, sous, sous 30 fps. Euh, je vais voir ça avec vous. C'est beaucoup plus fluide par rapport à ce que j'ai fait dans le live. Sinon, vous pouvez voir le live sur la chaîne Twitch. Donc, il est conseillé que vous mettiez 30 ou 60. Essayez avec 60. Si vous voyez que ça frise dû aux intempéries, à la pluie qui tombe, euh, c'est ça qui n'est pas encore très bien fixé, comme l'ont expliqué les développeurs et le PDG... Euh dans l'interview. Euh, donc, il vous est conseillé de faire ça. Voilà. En attendant qu'il continue à fixer les bugs et tout ce qui n'est pas encore euh, très, très bien mis en place. Donc, testez avec 60. Euh, enlevez surtout illimité. Testez avec 60. Et euh, si avec 60, vous avez encore des frises ou des problèmes, mettez 30 FPS. Quel que soit votre ordinateur. Au niveau de la netteté, ils ont conseillé de le mettre à 1. Donc, je vous conseillerais de le mettre à 1. Au niveau des pré-réglages, prérégr... prérégr... prérégr... prérégr... prérégr... prérégr... prérégr... prérégr... vous pouvez les personnaliser, ce qui est conseillé de faire. Donc la distance de vue selon votre ordinateur, vous voyez par contre, ce qu'il est très important euh, que vous fassiez euh, et qui a été signalé si vous avez des frises, des bugs, des plantages, c'est tout simplement de mettre l'anti-crénelage en moyen, le post-traitement en bas, les ombres en moyen, mais surtout, mais surtout les effets en bas, voilà. Vous touchez cela parce que sinon vous allez avoir des problèmes Dans, euh, comme je vous le dis tout ça n'est pas encore très bien fixé donc quand vous allez avoir une intempérie le problème étant est que vous allez avoir un freeze euh, dès qu'il pleut dès, voilà. donc je vous donne les infos vous en faites ce que vous voulez après donc mettez les effets en bas les ombres en moyen le post traitement en bas et euh, l'anticrénelage en moyen en fonction de ça si vous voyez qu'en moyen l'anticrénelage, ça vous pose encore problème et les ombres aussi à ce moment là euh, vous les mettez en bas vous voyez vous faites des tests comme ça attention rien n'est fixé il va y avoir un futur euh, patch note pour régler tout le problème bon, au niveau du son pas de souci votre volume principal la musique les effets sonores euh, l'environnement je l'ai baissé parce que sinon je vous dis pas euh, pendant le live, c'était infernal, le cri des vaches, etc. Non, ça a été euh, horrible. Donc, euh, on va les, on, je les ai baissés un petit peu. Je vais baisser aussi un petit peu, là, euh, pour vous, ici, l'effet sonore. Les voix, on s'en fout un petit peu puisqu'ils ne parlent pas, ou très peu. Et le volume principal, je vais le laisser tel, tel quel. Au niveau des raccourcis clavier, alors oui, changement. Au niveau des raccourcis clavier, la question m'avait été posée... Euh, récemment mais dans une ancienne vidéo il est tout à fait possible que vous changiez vos raccourcis clavier ici donc à vous de mettre euh, ce que vous voulez euh, pour euh, comme touche hein, ce que vous utilisez tout simplement vos habitudes les touches que vous mettez pour vous déplacer les touches voilà tout ça donc sur ce on va faire échappe ça c'était pour la présentation donc, on va faire, je vais faire nouvelle partie. Vous voyez, je peux faire continuer et je partirai sur le live. Euh, je continuerai le live que j'avais fait hier, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, on va partir sur une nouvelle partie. Donc, personnaliser, vous allez l'obtenir quand vous allez faire nouvelle partie. Donc, avant de faire votre nouvelle partie, vous cliquez sur personnaliser. Vous retournez ici. Donc, vous mettez la difficulté que vous souhaitez, la longueur des saisons que vous souhaitez, les taxes, le pourcentage, la limite des bâtiments, bon, moi tout ça pas, je n'ai absolument pas touché. Euh, les événements, euh, si vous voulez cheater, euh, ben, vous, vous mettez des PV limités, l'endurance limitée, l'absence de faim, le poids limité. Ici vous pouvez régler euh, les besoins de nourriture, euh, les besoins en eau, oui parce que ça a été rajouté, on va le voir, les besoins en eau euh, de vos villageois, de vos habitants, les besoins en bois... Vous pouvez ici désactiver les bandits ou les activer. Ici régler les PV de vos ennemis. Donc plus vous allez monter, plus ils auront de la vie. Les dégâts, l'empoisonnement, etc. La température, l'artisanat rapide, la multiplication de gains de dispés, etc. Donc là, vous pouvez régler comme vous le sentez. Donc on va commencer la partie. Je vais sortir de là déjà. Échappe. Et, donc Et je vous ai euh, coupé euh, au montage euh, euh, le temps de téléchargement hein, parce que déjà il, y a, il va y avoir beaucoup de choses à dire donc on se retrouve dès le départ ici donc au tout, dé au tout début hein, là, ça n'a pas absolument pas changé donc on va aller au niveau euh, de l'inventaire et on va voir un petit peu euh, tout ça donc au niveau de l'inventaire on débute donc avec euh, 50 euh, pièces d'argent de la viande séchée, euh, quelques morceaux de nourriture, de la viande séchée, des rouleaux d'avoine, des pommes, notre tenue et notre torche. Donc, On va l'équiper euh, tout de suite la torche parce que voilà ici rien n'a changé par contre comme vous pouvez le voir si vous y faites attention une nouvelle ligne ici a été ajoutée c'est l'eau c'est à dire que vous avez votre santé à 100%, votre besoin de nourriture à 100%, l'eau à 100%, le poison, l'alcool, la température. Tant que vous êtes dans le vert, donc c'est bon. Quand vous êtes dans le bleu, vous avez froid et effectivement, quand vous êtes dans le rouge, vous avez trop chaud. Ici, c'est votre résistance actuelle au chaud qui est de 15%. Et ici, votre résistance actuelle au froid qui est de 15%. Donc ça, ça va varier. Euh, selon les saisons et ici votre jauge qui n'a pas changé euh, d'odeur, c'est à dire pour draguer vous le savez il va falloir euh, euh, bah, galérer d'autant plus que maintenant a été introduit un nouveau une nouvelle chose qui était déjà un petit peu on l'avait vu juste avant la, la, la mage du 23, sept, du 23 euh, septembre je vous l'avais montré d'ailleurs euh, on voyait que euh, la flèche de notre épouse descendez. Oui parce que maintenant euh, même si votre femme euh, a 98% de barre verte et eh bien tout simplement elle peut quand même vous quitter parce que son infection va descendre petit à petit alors ça c'est nouveau euh, donc vous allez draguer, ça ça n'a pas changé vous allez euh, voilà, petit à petit discuter, galérer euh, comme ça l'était auparavant votre, vous allez la demander un mariage, elle va vous rejoindre, etc. À partir du moment où vous, vous serez marié, ce qui va se passer, c'est que la jauge de votre épouse, euh, même si vous allez lui parler tous les jours, va diminuer. Vous aurez une flèche verte qui va diminuer dans les relations. Euh, cela, si les cadeaux ont été mis en place, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que comme dans l'Umberjack Dynasty, comme dans euh, Farmer Dynasty, vous allez devoir faire des cadeaux à votre épouse. Ce qui va remonter cette jauge, si vous ne remontez pas cette jauge, ce qui va se passer et c'est mis dans le jeu actuellement vous allez avoir un pop-up qui va dire, voilà, quand vous draguez on va le voir, quand vous draguez euh, ben, votre épouse, si elle se sent délaissée, euh, peut vous quitter et emmener votre héritier avec vous voilà, même si elle est 100% en vert euh, dans votre village, qui lui manque rien vous allez voir que vous aurez une flèche rouge qui va descendre pour faire remonter cette flèche rouge avant que ça devienne trop bas et qu'elle vous quitte avec votre héritier, vous allez devoir faire les cadeaux. Or, on avait vu avant la mage que les cadeaux ne sont pas donnés. d'accord Le vendeur itinérant où il faut aller acheter les cadeaux qu'on trouve dans les différentes tavernes aléatoirement, ou en posant les questions, la question aux villageois, savez-vous où je peux trouver ben, le vendeur itinérant, etc. Eh ben, Si vous n'achetez achetez pas de cadeaux et que ça descend trop bas, une une nouveauté, vous pouvez avoir votre femme qui part avec votre héritier. Mais on n'en est pas encore là, mais je tenais à vous en informer. Donc, vu que le puits a été mis en place, vous allez avoir maintenant, euh, au niveau de la gestion, on va le voir, euh, un nouvel onglet qui, euh, non seulement avant on avait euh, le bois, on avait pour nos, nos habitants, on avait le bois, on avait la nourriture, mais maintenant on va avoir aussi le besoin d'eau à gérer. Donc le puits... Il va falloir le faire assez rapidement quand vous allez développer votre village. Mais on va voir tout ça. Donc ça, au niveau de l'inventaire, ça n'a pas tellement changé. Au niveau des compétences, certaines compétences ont été euh, ajoutées. Euh, L'arbre, lui, reste sur quatre niveaux. Donc, pour pouvoir monter du niveau 1 au niveau 2, il faut au moins avoir débloqué, mis un point dans un des trois choix du niveau 1. Pour pouvoir passer à décocher à niveau 2. C'est à dire que votre premier point, vous êtes obligé de le mettre dans une des trois propositions ici de niveau 1. Quand vous aurez un autre point, par exemple, je ne sais pas, on va dire là où je suis, hein, en extraction. Euh, votre premier point, vous l'avez mis, admettons, ici. Si vous avez envie d'aller ici, il faudra d'abord que vous ayez mis un point ici. Si vous voulez aller au niveau 3, il faudra que vous ayez mis un point au niveau 2. Etc, etc. Puis après, rien ne vous empêche de redescendre quand vous avez fait un point là, un point au niveau 2, un point au niveau 3, un point au niveau 4, parce que ce qui vous est proposé vous intéresse. Et bien, à ce moment-là, rien ne nous empêche après de repartir au niveau 1 et de mettre des points ailleurs. Là, c'est vous qui verrez. Il y a des nouvelles choses qui ont été instaurées dans tous les onglets, des nouvelles compétences. Donc, jetez-y un œil et avant de mettre vos points, n'oubliez pas de lire correctement ici en bas parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Au niveau du journal, donc euh, ils n'ont euh, pas vraiment changé grand chose. Hein, sauf que euh, la quête maintenant principale est avec un point d'interrogation jaune et euh, des espèces de petits euh, tirés sur les côtés pour bien la mettre en évidence. Les quêtes histoire, elles, sont aussi avec un point d'exclamation mais qui n'est pas aussi voyant. Les quêtes secondaires non plus et les défis non plus. Donc, euh, voilà, vous avez ce nouvel onglet. Qui va se montrer au niveau de la carte donc là les choses changent la carte en elle même ne change en rien du tout à part peut-être euh, au niveau des yeux graphiquement parlant elle a été redessinée mais elle n'a pas été améliorée elle n'a pas été agrandie il n'y a pas de nouveau village rien ne change euh, vous avez les points d'intérêt qui sont toujours les mêmes ici euh, vous avez euh, le, le petit lac enfin rien n'a changé au niveau de la map, vous avez toujours Lesnica, Gézerika, Ornica, Gostovia, Borovo, etc., etc. Tutki, Branika, Baranica, et Rolnica. Donc là, au niveau de la map, rien n'a changé. La chose qu'il va falloir toutefois que vous regardiez, mais ça, ça y était déjà avant, mais je vous le redis, c'est euh, quel est le roi que vous avez ici. Sur chaque partie que vous allez faire, vous n'allez pas automatiquement avoir le même roi. Euh, dans la partie euh, que, euh, que je suis en train de tester euh, sur Twitch, je n'ai pas du tout Alphonse 1, le sage. J'ai, euh, je ne sais plus quoi, euh, le Feignant. Voilà. Donc, regardez bien le roi que vous avez, car apparemment, d'après euh, les rois que vous avez, les, les défis du roi sont beaucoup plus difficiles en fonction du roi que vous obtenez. Je crois que, euh, d'après ce qui avait été expliqué de mémoire, il me semble que euh, le roi le plus, euh, le plus dur, celui qui donne les défis les plus compliqués, est euh, le cruel. Donc euh, si vous avez le cruel, bonne chance à vous. Quoique, euh, moi de mon côté, dans mes parties euh, finalisées, euh, complètement finalisées, je n'ai eu aucun, aucun défi du roi. Donc ça c'est des questions qui ont aussi été relevées, mais euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un défi du roi. Euh, c'est assez aléatoire de ce côté là donc euh, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de défi du roi moi je n'en ai pas eu euh, sur les trois parties que j'ai fini euh, mes parties personnelles je n'ai eu aucun défi du roi donc tant mieux pour moi parce que c'est quitte tout double hein, les défis du roi hein. si vous ne les réussissez pas euh, ça peut être euh, une raison pour laquelle votre jeu vous pouvez le recommencer bref donc ici vous voyez ça a un petit peu changé au niveau des filtres, ici donc vous avez euh, en jaune sur la map euh, les, le joueur, les habitants, Hérald donc celui qui donne les défis du roi. Les nouvelles quêtes donc sont donc juste avec un point d'exclamation un petit peu jaune mais beaucoup moins que la quête cible, comme on peut le voir ici. Vous avez donc les logements, ça n'a pas changé, le bâtiment, les, les petits dessins qui vont vous donner sur la map, ben, tout... Euh, tout... Quand vous allez afficher votre map, je vais y arriver. Tout ce, tout ce qui euh, vous concerne au niveau de votre village, où sont placés vos bâtiments, ça, il n'y a rien de nouveau. Si on continue ici, vous aurez euh, à l'écran, en blanc, les habitants, en rouge, votre épouse, et en vert, votre enfant. Donc, sur la map, dorénavant, on pouvait le voir avant, mais elle était en blanc, l'épouse. Voilà, Ils avaient fait un espèce de, de, de, de petit euh, loup, Ouais. L'épouse euh, était en blanc, maintenant elle est en rouge pour bien la différencier des autres. Et votre enfant est, sera en vert sur votre map, si vous le cherchez, je ne sais jamais s'il s'échapper. Euh, vous pourrez le trouver grâce maintenant à, à ce petit onglet qui le met en vert. Au niveau des quêtes, donc vous avez les quêtes des défis du roi qui sont faites par Hérald, que vous trouvez aléatoirement dans euh, les villes qui possèdent une... Taverne, et vous pouvez aussi poser la question à votre épouse pour lui demander euh, de savoir où on peut trouver herald euh, elle vous donnera des indices. Donc les nouvelles quêtes, comme je vous disais, avec un point d'exclamation un petit peu jaune, et le jaune flashy avec des, petites, euh, des petits traits sur les côtés pour les quêtes cibles. Au niveau des bâtiments, euh, rien de, de, de nouveau. Vous aurez les, les petits dessins comme ça. Donc rien de nouveau à ce niveau-là pour les bâtiments. Au niveau des habitations, rien de nouveau. Au niveau de l'extraction, il y a du nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont placé l'abri à bois, on l'avait. L'abri d'excavation, on l'avait. La mine, on l'avait. Par contre, l'atelier de l'herboriste a été placé dans extraction. C'est-à-dire que si vous voulez débloquer l'atelier d'herboriste niveau 1. Il y a deux niveaux pour l'atelier d'herboriste. Niveau 1, euh, ce sera en faisant de l'extraction. Ainsi que le puits qui va vous permettre euh, de rendre heureux vos villageois. D'accord Donc ce sera dans extraction. Donc euh, faites qui... Ce qui est demandé en extraction, miner, euh, etc., pour pouvoir euh, ben, débloquer euh, les points de technologie nécessaires afin de débloquer euh, l'herboriste et le puits. Et vous allez voir que dans les technologies, ce n'est pas. Ils n'ont pas poussé trop loin, sauf pour une chose c'est-à-dire que l'herboristerie, vous allez avoir deux, euh, deux paliers herboriste 1, herboriste 2. Comme atelier 1, atelier 2, chasseur 1, chasseur 2. Euh, l'herboriste 1, vous allez avoir des recettes, on va le voir euh, il y a une nouvelle potion qui existe, mais ce sera dans l'herboriste 2 donc il faudra que vous montiez un peu plus euh, vous aurez une potion que vous pourrez fabriquer qui va vous permettre de voir la nuit c'est à dire que dans le jeu ils ont énormément énormément assombri la nuit on n'y voit plus rien c'était déjà pas ça avant au niveau de la nuit, les torches durent pas très longtemps à part d'avoir déjà euh, fait les torches améliorées, mais bon, là vous partez avec votre torche de départ qui ne dure pas très longtemps, euh, donc euh, la nuit, je pense qu'ils qu nous ont poussé à aller faire dodo, voilà, plutôt que, surtout ne pas bouger la nuit, et on a pu le voir durant le marathon, euh, les développeurs se sont aventurés euh, de nuit euh, sans torche, ils sont morts, Plusieurs fois et euh, d'ailleurs SK euh, celui qui fait les facs est intervenu auprès euh, d'un de ses collègues qui, et, qui était en train de se faire tuer par un sanglier puisqu'il n'y voyait que dalle et c'est là que SK a précisé que euh, vous pouvez euh, donc acheter ses potions pour voir la nuit ou alors les fabriquer vous même donc là il a dit à son collègue d'aller <rire> acheter euh, la potion non, je ne sais plus, mais c'est Urolnica, Olesnika ou Denika, je ne me souviens plus. Euh, il, a, il, il a acheté la potion. Donc l'autre n'est pas tout à fait mort. Il lui restait 2 mm de vie. Hein. Il lui a fait boire la potion et effectivement, quand vous buvez cette potion, euh, ben, euh, elle a un effet, effectivement, qui ne dure pas. Donc il faut en prévoir plusieurs sur soi si on prévoit de partir à l'aventure de nuit. Mais toutefois, euh, voilà, ça vous permet de voir comme s'il faisait jour. Mais attention le temps euh, de cette potion est limité. Donc, prévoyez d'en avoir plusieurs sur vous ou d'en acheter plusieurs. Ce qui complique encore plus les choses, puisque euh, voilà, si vous n'avez pas l'herboristerie tout de suite, d'autant plus que c'est le niveau 2, euh, pour pouvoir faire cette potion, euh, il va falloir en acheter les sous, ça va se compliquer. Donc, ça va nous pousser à développer nos villages beaucoup, mais beaucoup moins vite que ce qu'on faisait avant. À moins d'utiliser euh, les triches que je vous ai montré au départ, c'est-à-dire euh, de euh, vous mettre des PV illimités, la vie illimitée, enfin voilà, quoi. donc ça après c'est vous qui voyez vous qu voulez jouer votre jeu. Donc au niveau de la chasse par contre, il n'y a rien de nouveau, pavillon de chasse et cabane de pêcheurs, vous avez la grange dans l'agriculture, dans l'élevage d'animaux, euh, il n'y a rien de nouveau, on retrouve le poulailler, la porcherie, l'abri pour les oies, la bergerie, les étables, les écuries et les ruches. La production. Là, il y a de la nouveauté. Rappelez-vous, avant la match du 23, on avait vu ensemble qu'il y allait y avoir. Euh, on pouvait voir que la, tout ce qui était cuisine allait être avait l'air d'être séparé de la taverne. Et effectivement, maintenant, vous avez un nouveau bâtiment qui est la cuisine. Et donc, dans la taverne, vous n'avez plus les fours, vous n'avez plus les grilles, vous n'avez plus tout ça. Tout se fait dans la cuisine. Euh, comme cela avait été montré euh, dans le trailer euh, dont je vous avais montré la vidéo, et où j'avais dit peut-être que, euh, voilà, c'était des suggestions puisqu'on n'avait pas encore la réponse, mais effectivement vous avez donc un nouveau bâtiment qui est la cuisine, mais pas que. Vous aurez aussi un nouveau bâtiment euh, qui va être, euh, alors je ne sais pas si ça, en, si ça a été mis à jour euh, au niveau de, euh, de la mage parce que je ne l'ai pas vu, donc peut-être que c'est dans les prochaines matchs que ça va être mis. Vous, avez, vous allez avoir un bâtiment à construire où vous devrez mettre un PNJ qui va s'occuper, lui, simplement de réparer votre village. Voilà, donc vous pourrez, vous aurez un, un petit bâtiment, il est tout petit, hein un, vraiment tout petit, style, et même plus petit que le, que le stockage de nourriture. Euh, vous y mettez, il y a un coffre, vous y mettez dedans tout ce qui est nécessaire à la réparation, les outils, mais aussi euh, bah, les planches, euh, le bois, etc., etc. Donc, vous mettez euh, tout ce qu'il faut et le PNJ va réparer pour vous euh, bah, tout simplement euh, ce qu'il y a à réparer dans le village quand il y a des catastrophes. Moi, de mon côté, personnellement, ce n'est pas une chose qui me dérange de réparer euh, moi-même euh, ce, euh, ce qui est cassé. Puisque quand on va parler à notre épouse, vous le savez, vous lui dites comment va notre petit royaume et elles vous disent ce qui ne va pas, ben, il manque des outils, il manque des ingrédients, euh, il a besoin d'être réparé. Donc moi de mon côté, je ne sais pas si ce bâtiment là, je le développerai ou pas. Voilà, mais enfin vous aurez donc la nouvelle cuisine et euh, normalement ce nouveau bâtiment, mais personnellement je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà, l'atelier du constructeur, il est là, autant pour moi. Donc dans le service, vous avez l'étal du marché donc, qui a été placé maintenant. L'étal du marché, vous pourrez le, en mettre comme ça a été dit euh, lors du marathon. Vous pourrez en mettre euh, partout, en dehors de votre village, partout, créer un énorme, une énorme place de marché à la limite. Vous mettrez des PNJ à chaque étal de marché et dans chaque étal de marché, vous devrez vendre quelque chose de bien spécifique. C'est-à-dire que vous aurez un étal de marché si vous voulez vendre des euh, outils style marteau, euh, hache, etc. Donc un étal pour ça, un PNJ pour ça. Euh, pour vendre euh, tout ce qui est couture, etc. un étal particulier... Ce qui peut, euh, en dehors du village, mettre un petit peu de vie. Mais attention, il y a les bandits, ne l'oubliez pas. Et Ici, vous aurez l'atelier du constructeur. Donc, c'est celui que vous le mettrez dans le village. C'est celui qui sera chargé de réparer votre village à votre place pour que vous, vous puissiez continuer les aventures. Car là, franchement, vous allez voir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Au niveau des entrepôts, toujours pareil, entrepôt de nourriture, entrepôt de ressources, pas de problème de ce côté-là. Au niveau des pièges, euh, vous avez toujours le piège à lapin, un hein, oiseau à râle et pour la pêche, donc rien de nouveau. Les animaux, euh, vous avez deux animaux qui ont été rajoutés avec la mage euh, du 23 septembre, le blaireau et l'élan. Personnellement, dans les 3h30 de game euh, que j'ai fait sur, sur Twitch en live, je n'ai pas croisé le blaireau et je n'ai pas croisé l'élan. Voilà, donc euh, je ne peux rien dire, je ne sais pas si, euh, si ce sont des agressifs ou des passifs euh, le lynx moi j'avais pensé que ce serait plutôt un animal agressif or au contraire il est comme le renard il est passif à moins que vous l'attaquiez donc euh, je n'ai pas croisé le blaireau il est là mais en tout cas ils sont dans le jeu euh, à voir ben, si vous le croiserez et ils seront, si, voir s'ils seront passifs ou agressifs sinon tout le reste on les avait déjà et là on revient donc au menu principal au niveau de l'ingestion, et c'est là que ça change énormément vous avez un nouveau onglet ici. Voilà. Qui s'appelle le contrôle de la demande du peuple. Donc, vous allez avoir ici les demandes de votre peuple. Ce qu'ils ont besoin. Ça va s'afficher ici. Donc, jetez un œil de temps en temps. Ici, par exemple, ils vont vous dire, ah ben, on manque de bois de chauffage. Vous allez avoir une alerte ici. Euh, on manque de bâtons. On manque de rondins. On manque de, pla de planches. Ici, on manque... Voilà, De bière, on manque de soupe, on manque euh, de ragoût, on manque de viande en sauce, on, voilà. Ici, ce nouvel onglet a été rajouté pour cela. Le reste, ça ne change pas. Euh, bon, là, on n'a rien construit, donc euh, voilà, vous avez ce nouvel onglet. Ici, vous avez, alors, je vais le fermer pour, pour éviter qu'on se mélange les pâtes. Ici aussi, ils ont changé euh, l'interface, donc vous avez, euh, rappelez-vous, vos points de dynastie étaient en haut. Maintenant, c'est ici. Réputation de la dynastie, vous aurez vos points ici. Votre population actuelle, 1, puisqu'on démarre une nouvelle partie. Nourriture, 0, puisqu'on n'a rien. Les taxes sont toujours ici. Vous avez maintenant l'onglet ouvrier. Et vous avez surtout la demande d'eau de vos villageois. Donc, il va falloir pallier à la demande d'eau des villageois. Alors, sachant que le puits n'est pas obligé d'être placé près d'un endroit où il y a de l'eau c'est à dire par rapport à la carte ici euh, si vous avez choisi de vivre euh, dans les montagnes euh, je sais pas, où il n'y a pas d'eau euh, il n'est pas nécessaire que vous ayez un ruisseau ou un lac ou de l'eau à proximité de votre puits vous pouvez placer votre puits où vous voulez voilà. mais par contre en plus de la demande de nourriture en plus de la demande d'outils et en plus euh, de la demande du bois de chauffage Maintenant, vos habitants auront, auront aussi, pardon, une demande en eau. Donc, il va falloir faire le puits assez rapidement. Mais vous allez voir, dans technologie, euh, ce n'est pas si... Euh, il ne demande pas énormément de, de, de, de points de compétences pour le débloquer assez rapidement. Ça, toujours, stade de, de développement, c'est votre village. Votre, bon, là, on est voyageur. Après, bon, mais comme d'habitude, hein, on va passer... Euh, village, ville, etc. Donc ça, ça n'a pas changé, bâtiment n'a pas changé et la demande de bois est ici. Donc vous avez les trois qui sont alignés ici, qui concernent vos villageois, donc à garder à l'œil, leur demande de nourriture, leur demande d'eau et leur demande de bois. Au niveau de la technologie, dans la première colonne, qui est la technologie du bâtiment, euh, a été rajouté dans, dans l'entrepôt de ressources, euh, donc à des décos, de nouvelles décos. Alors, euh, ils n'ont pas trop parlé, euh, ou alors j'étais peut-être pas là quand, euh, quand ils en ont parlé. Euh, ils ont parlé qu'ils ont instauré de la nouvelle décoration. Donc là, ici, on a une souche de bois pour pouvoir s'asseoir à l'extérieur, dans l'entrepôt de ressources 1. Vous avez les barrières, voilà, portail en bâton, clôture en bâton. Dans l'entrepôt de ressources 1, et donc de nouveau, en nouveauté, plutôt, souche pour s'asseoir. Au niveau de l'abri à bois 1, rien de nouveau. Les portails en torchis, les clôtures en torchis. Dans les maisons ordinaires, les tabourets en rondin, les tables en rondin, les bancs en rondin. Il y a énormément de nouveautés au niveau des barrières, puisque je vous ai dit qu'il y a les portes maintenant qui sont mises. On va le voir dans le menu. Donc la torche sur pied, tout ça, les clôtures en bois, portails en bois, on les avait. On n'avait pas en torchis, par contre. Euh, les clôtures en rondin, les portails en rondin, donc vous mettez vos clôtures et vous n'oubliez pas de mettre la porte entre les deux hein, parce que bon, on est tellement habitué à ne plus fermer que maintenant on a les portes et qui sont euh, as assemblées, euh, comment dire, qui sont, euh, euh, comment je pourrais dire ça, assorties plutôt à, à, la, à la clôture que vous choisirez, donc c'est qui est pas mal. Dans l'abri à bois 2, vous allez débloquer euh, les tabourets en bois, les tables en bois, les bancs en bois et les palissades. Dans la mine, euh, vous pourrez débloquer les lanternes et les clôtures en pierre. Dans la maison, il n'y a rien. Alors, c'est la question qui a été posée. Y aura-t-il des décorations dans les maisons Alors, si la réponse a été donnée, je suis désolée, je n'étais peut-être pas euh, sur le marathon euh, quand la réponse a été donnée ou si la question a été posée. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Au niveau de l'entrepôt des ressources 3, il n'y a pas de plan. Au niveau de la survie, la technologie de survie, <coughs> Excusez-moi. Donc, dans le pavillon de chasse 1, pas de, pas de nouveautés. Feu de camp, arc, flèche en pierre, piège à oiseaux, lance en pierre. Donc là, par contre, au niveau de l'atelier de l'herboriste 1, ce que je vous disais, vous allez pouvoir le débloquer en ayant 250 points de survie. Voilà. Donc pensez que la technologie de survie, vous la montez en chassant les animaux, en posant des pièges, en pêchant. Euh, et en achetant, vous pourrez acheter de nouveaux plans. Donc, pensez à prendre votre temps. Vous allez pouvoir débloquer l'atelier de l'arboriste RI 1 hein, à 250 points de technologie, ce qui n'est pas énorme. Par contre, vous allez avoir tout un, tout, un, tout un tas de potions, toutes différentes les unes des autres. Donc faites attention, vous avez la potion de guérison instantanée, la potion de soin, la potion d'endurance, la potion de saturation, enfin tout un tas de potions, mais vous allez aussi avoir, pour ceux qui jouent à l'arc, des flèches empoisonnées, donc elles soient en pierre, en cuivre, en bronze, euh, en fer, ou les carreaux de bois, les carreaux en cuivre, les carreaux en bronze, empoisonnés. mais par contre, vous voyez, on ne trouve pas la potion de euh, vision nocturne. Pourquoi Parce qu'elle se trouve tout simplement à 2500 points de, de technologie. Ici, dans l'herboristerie 2, vous allez pouvoir voir ici, alors que je la vois moi-même, la potion de vision nocturne. Voilà, donc cette potion-là, euh, ça va vous permettre la nuit d'y voir. Parce que franchement, vous me direz en retour, mais la nuit, on n'y voit plus rien du tout. vaut mieux rester chez soi ou autour de sa cabane, mais plus partir comme on faisait avoir, comme je le disais, en saison d'hiver, c'était la saison moi, que je préférais au niveau du last play parce qu'on y voyait quand même bien la nuit. Euh, avoir, c'est pareil pour l'hiver, mais ils ont vachement noirci le jeu euh, pour nous compliquer un petit peu plus l'affaire. Donc voilà, Atelier Boristerie 1 à 250 points euh, de survie. Et par contre, la 2 pour avoir la vision nocturne, vous l'aurez à 2500 points. Au niveau de la cabane du pêcheur, euh, vous avez euh, bah, rien de, de nouveau, ça on l'avait déjà, euh, ça on l'avait déjà, cabane de pêcheur 2, on avait. Au niveau des champs, donc entrepôt de nourriture, la grange, le puits se trouve donc dans, la, dans le côté agricole, il se débloque à 50 points de technologie, euh, vous développez les points de technologie en cultivant et en élevant des animaux, donc dès que vous allez commencer à planter des champs, etc., vous allez débloquer des points, et quand vous serez arrivé à 50 points, vous allez débloquer le puits. Donc, quand vous n'avez pas d'habitants, c'est pas gênant. Par contre, dès que vous aurez des habitants, pensez à avoir le puits. 50 points, euh, voilà, ils l'ont mis quand même assez tôt, parce que c'est vrai que ça peut poser problème euh, s'il manque d'eau, ben, comme pour le reste, hein, il s'en vont. Voilà, donc ce euh, serait dommage de perdre euh, vos, euh, vos habitants à cause de cela. Après poulailler, porcherie, abri pour les oies, entrepôt de nourriture 2, grange 2, écurie, bergerie, étable, les ruches, l'entrepôt 3, la grange 3, tout ça, il n'y a rien de nouveau. Au niveau euh, de euh, l'artisanat, dans l'atelier 1, on retrouve toujours euh, donc les assiettes en bois, les bols en bois, les paniers en osier, les louches, etc. Les fioles, maintenant, sont ici. Vous pourrez dans l'atelier 1 faire les fioles qui concernent l'herboristerie. Au niveau de la cuisine, vous retrouvez donc les recettes de base qui sont les moins sophistiquées du jeu. Le porridge, la bouillie, les ragoûts, mais qui rendent vos, vos villageois plus heureux que de manger de la viande cuite tout le temps. Euh, si vous voulez monter le bonheur, il faut varier la nourriture de vos villageois. Et déjà, vous verrez que non seulement ça, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'alerte, comme quoi ils n'ont pas assez à manger, euh, vous verrez que vos personnages vont avoir euh, le bonheur qui monte plus rapidement si vous leur faites des plats préparés plutôt que leur donner de la viande cuite. Mais au début du jeu, vu que là ça s'est encore corsé, on va aller plus doucement. Et il y a un nouveau plat qui est sorti qui s'appelle le Quark. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, je n'ai pas, ne suis pas allé chercher, simplement il bah, faut voir. Là je ne peux pas le regarder puisque je n'ai pas la cuisine 1. Hein. Mais euh, voilà, il faudra regarder ce que c'est que ce quark. C'est peut-être un plat de, de chez eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, je ne connais pas. Donc la forge 1, rien de nouveau. Euh, on retrouve le bois, les massues en pierre, en cuivre. Euh, pas de soucis de ce côté-là. L'atelier de couture 1, on l'avait. Rien de nouveau non plus euh, là-dedans. Au niveau de la couture, on avait déjà tout ça. L'atelier euh, numéro 2... Donc on pourra faire des paniers à nosiers moyens qui sont plus grands, les bols en argile, les bouteilles en argile, les cruches, les coupes, etc. Et euh, les fioles de potions un petit peu plus grandes. La forge 2, euh, rien de nouveau non plus, l'arbalète, etc. Tout y est. L'atelier de couture, rien de nouveau. Au niveau par contre de la cuisine, qui est une nouveauté, attend de nouveaux plats de pain. Parce que c'est beaucoup les pains. Euh, pain blanc, rouleau de blé, les bouillies de baie, on les savait. Et j'en étais resté là au let's play d'ailleurs, où on devait, euh, on devait se lancer dans, à faire des bouillies de baie pour voir ce que ça donnait. Mais on n'aura pas eu le temps. Alors, euh, nouveau plat par contre, c'est celui-ci, c'est la cerise. Voilà, donc à voir ce que c'est. Ça, ce sera dans votre let's play que vous le verrez. l'état du marché, donc il n'y a pas de plan à débloquer. L'atelier 3 euh, toujours pareil, les bouteilles d'Hydromel, les bouteilles de vin, la roue, etc. Les bouteilles de bière, les caisses en osier, c'est ce qui peuvent se revendre. Donc rien de nouveau dans la forge 3. Rien de nouveau apparemment. Euh, par contre, c'est beaucoup le fer, la forge 3. Ok. Euh, L'atelier de couture 3, euh, au niveau de la couture, il n'y a rien de nouveau. Et la taverne donc la taverne je pense euh, les plans qu'on peut acheter vu qu'on ne peut plus y faire la cuisine euh, c'est je pense alors ce n'est qu'une supposition de ma part vous me direz ça en commentaire pour vous mais vu qu'on ne peut plus faire la cuisine dans la taverne je pense que c'est ce qu'on va euh, ce qu'on va proposer donc euh, la tarte à la prune On va voir comment ça va se passer là franchement le jus de baie, le jus de pomme, le jus de cerise, le jus de poire, le jus de prune. Enfin, voilà, il y a le, tous les différents vins, l'hydromel, la bière. Voilà, mais vu qu'on a la cuisine et que les tavernes n'ont plus euh, le four, je pense que euh, ça va être, on, on va devoir le mettre dans le coffre pour ce qui concerne le commerce. Je pense que ça doit être ça. Ça, c'est à vérifier. Je ne, je ne suis pas euh, allé jusque là, déjà en 3h30, j'ai pu construire une maison, alors je ne vous dis pas. Et au niveau des connaissances, alors c'est ici que est mentionné la nouveauté qui va nous compliquer un petit peu la vie. Pour trouver une épouse, vous devez flirter avec l'une des voyageuses ou des habitantes de votre village proche, ayant l'âge requis, 18 ans et plus, et pas plus de 10 ans de différence d'âge. Tout d'abord, comme on faisait avant, vous devrez terminer la phase de petite conversation. Ensuite, vous devrez déterminer le type de personnalité de votre future épouse. Et la meilleure façon de flirter avec elle. Vous pouvez faire votre demande à mariage lorsque vous atteindrez une cote de 100% d'affection. Rappelez-vous, avant ce match du 23, les PNJ avaient des personnalités. Snob, euh, paysanne, etc. Donc, vous n'allez pas draguer, draguer une snob de la même façon que vous allez draguer une paysanne. Et pour ça, il faudra que vous jetiez un oeil ici à flirt. Je ne sais plus où c'est. Euh, voilà, Ici, euh, ici. Où on vous dit par personnalité... Quel est le meilleur dialogue pour pouvoir réussir à monter euh, sans prendre un râteau, on dira, euh, et sans gal trop galérer, puisque maintenant chaque euh, épouse possible a sa propre personnalité. Donc il est effectif que vous n'allez pas parler à une personnalité snob de travail à la ferme, ça ne va pas lui plaire, donc vous risquez plutôt partir dans du négatif avec elle que du positif, et vice versa, vous n'allez pas parler à une, à une fermière euh, de produits de luxe puisqu'elle va vous dire je suis fermière, j'en ai pas les moyens euh, voilà donc il va falloir tenir compte non seulement des personnalités euh, pour faire vos flirts mais attention aussi aux questions que vous allez leur poser autre chose euh, qui est mentionnée, vous pourrez faire votre demande en mariage lorsque vous atteindrez une cote de 100% d'affection, ça ça ne change pas lorsque votre demande est acceptée vous vous mariez et votre nouvelle épouse, épouse aménage avec vous, jusque là pas de problème rien n'a changé, l'épouse peut vous donner un héritier elle est également la seule à pouvoir vous aider à réinitialiser vos compétences. Ça, ça n'a pas changé. Si vous voulez changer vos points de compétences dans l'arbre de compétences, vous allez voir votre femme. Vous lui dites, voilà, euh, je voudrais revoir mes talents. Elle va vous remettre les points à zéro et vous pourrez les redistribuer où ça vous chante. Donc, ça, c'est avec votre épouse. En outre, votre épouse peut vous fournir une mise à jour spéciale de l'état de votre colonie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous lui posez la question, comment va notre petit royaume dans le dialogue Et elle va vous dire, ben, il manque des outils pour les ouvriers. Euh, il y a des choses à réparer dans le village. Euh, on peut aussi lui demander, euh, par exemple, d'aller payer des taxes à notre place ou d'aller dire à l'envoyé du roi euh, qu'il est tout à fait qu'on qu a réussi la mission. Voilà, donc ça, c'est euh, des choses qui étaient déjà implantées, mais la nouveauté euh, qu'il y a, c'est la dernière phrase, tout en bas, mais attention, le niveau d'infection de votre femme diminuera avec le temps si vous ne vous occupez pas d'elle, et elle pourrait refuser de vous aider ou même vous quitter. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir lui offrir des cadeaux, et je peux vous assurer que pour les cadeaux, si on regarde ici, les cadeaux, euh, spécialement pour les femmes lorsqu'on flirte et à votre épouse après le mariage. Le choix d'un cadeau qui convient le mieux à la personnalité de la femme. Là aussi, attention, il y a différentes sortes de cadeaux. Euh, il faudra offrir le cadeau en fonction de la personnalité de votre épouse. Vous ne pouvez offrir un, un seul objet par saison. Donc ça va, il coûte cher, mais c'est une fois par saison. Donc ça va et vous remonterez euh, votre amour avec votre femme. Si vous voyez, je vous le répète, la flèche descendre. Au niveau de votre épouse, alors qu'elle est bien hein, au niveau du village, que tout va bien, mais qu'il y a une flèche qui descend, c'est l'amour euh, qu'elle a pour vous. Donc n'oubliez pas, là, va peut-être pas falloir vous dire, je vais aller acheter un cadeau à, ma, à mon épouse. Alors est-ce qu'elle est snob Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, euh, fermière Et en fonction, acheter le cadeau euh, en fonction de sa personnalité. Euh, les cadeaux sont vendus que par le vendeur de produits exotiques qui apparaît aléatoirement dans l'un des villages de la carte chaque saison. La meilleure façon de le trouver est de le demander à quelqu'un dans la vallée où il se trouve. Vous pouvez même le demander à votre femme. Elle vous dira où vous pouvez euh, trouver euh, ben, le vendeur de produits exotiques dans les dialogues. Euh, on se retrouve dans le jeu. Euh, ici, Donc vous allez prendre votre temps, ramasser des choses, etc., et vous allez vous diriger, vous voyez en haut, le point d'exclamation est vraiment jaune pétard pour aller voir Unighost. Mais ça, ça fera partie euh, d'une deuxième vidéo où vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Concernant le let's play, euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Euh, moi, personnellement, le let's play, je vais l'arrêter, euh, celui qu'on avait jusque-là, puisque ça n'a plus rien à voir, puisqu'on repart de zéro. Si vous voulez que je vous refasse un let's play, euh, sur Medieval Dynasty mettez-me le en commentaire sinon je continuerai moi à le faire de mon côté sur Twitch pour découvrir euh, ben, tout, tout ce qui a été ajouté et toutes les nouveautés euh, de ce mage. mais si par contre vous voulez que je fasse un let's play euh, sur Medieval Dynasty avec cette version là du jeu ben, vous me le direz en commentaire j'attends vos retours sur tout ça je vous ferai une deuxième partie où on va euh, voir un petit peu au niveau du gameplay ce qui a changé. Et puis, euh, bah, écoutez, je vous fais en tout cas plein de bibi, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour la suite de la vidéo. Et euh, bon jeu à vous. Bye bye.